Le jeu met en avant les bonnes pratiques green. C'est un jeu pour les développeurs où les joueurs vont se défier pour coder de la manière la plus responsable possible. La ludification permet un engagement beaucoup plus fort auprès de nos collaborateurs, auprès de l'extérieur et auprès de nos partenaires. On travaille chez Société Générale sur le concept des organisations apprenantes depuis plusieurs années et tout naturellement, c'est une nouvelle façon de ludifier cette nouvelle sensibilisation sur les règles green.